Ouais. Euh, Daniel, si tu veux, tu voulais prendre la parole ou... euh, Non, je sais pas digérer tout ça. ça. <rire> euh, du coup, euh, ça me fait la réflexion d'ailleurs. D'où est-ce que je parle en fait euh, -moi. moi au GAP44. pardon. Moi au 44, euh, je travaille sur euh, tout ce qui est filière, en fait, et l accompagnement des territoires pour mettre en place des politiques de développement de la culture biologique. Euh, euh, je voulais déjà souligner que le, je trouvais le diagnostic euh, très juste, en fait, enfin, sur euh, beaucoup de thèmes, et, euh, et c'est chouette, euh, voilà, de se dire qu'on n'est pas obligé d'être un spécialiste, en fait, pour réussir à, à bien euh, cerner les choses. Euh, je vais commencer peut-être par euh, biologique du département. On dit que euh, la moitié sont destinées à l'élevage. Est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est pas un problème C'est pas euh, la question que je voudrais soulever là. Mais c'est peut-être juste avant un... moi enfin bon, je vais être madame Chiffre. Hein. Enfin, je vais pas prendre de position politique euh, des gens qui vont faire ça très bien avec moi. Ah, voilà. euh, du coup, euh, pourquoi, pourquoi est-ce en Nord-Atlantique, il y a une ferme sur 5 qui est en bio Pourquoi en Nord-Atlantique, on est à 16% bio Mais c'est parce qu'aussi on a l'élevage. C'est beaucoup plus facile, en fait, de passer en agriculture biologique sur un système d'élevage que sur un système grande culture pure. Pourquoi Parce que la prairie, je ne vais pas rappeler si c'est bien fait, tu l'as très bien fait, la prairie, en fait, elle a un rôle essentiel, en fait, dans le fonctionnement technique, en fait, pour ne pas utiliser de produits chimiques. Elle va aider, justement, à maîtriser tout ce qui est ravageurs, pression sanitaire, etc. Donc, pourquoi dans le département, on a beaucoup de bio Parce qu'on est un, un département de terre limite, on est le premier département de terre limite. Alors, la question des terres ne sont pas terribles, c'est toujours quelque chose que je me pose, est-ce qu'il faut que les terres soient vraiment bonnes pour qu'on fasse de la culture alimentaire, ou est-ce qu'on pourrait se dire, on va faire de la culture alimentaire malgré tout enfin, Voilà, donc cette question de la terre, elle est bonne, elle est pas bonne, je pense qu'elle peut, elle peut se poser différemment. Mais en tout cas, euh, effectivement, on est sur une terre d'élevage qui s'est beaucoup développée par les conversions en termes de surface. Parce que forcément, quand on convertit une terre laitière euh, avec 50 hectares, ça va beaucoup plus vite que quand on installe un maraîcher sur 5 hectares. Ça fait plus d'hectares. Voilà, tout simplement. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, pourquoi est-ce que nous, l'élevage, il est très important euh, sur euh, notre département, C'est aussi qu'on a des terres humides et donc du coup, ça favorise aussi le passage en laitière... Euh, je dirais qu'on pourrait faire dire, mais une ferme de 50-60 hectares, et ben peut-être on ne va pas avoir un paysan qui va s'installer, mais peut-être on va en avoir 5-6 avec des projets complémentaires, peut-être de la branche paysanne, ou juste de la culture alimentaire, avec peut-être quelqu'un qui fera de la transformation des ben Voilà, c'est un peu les nouveaux schémas qu'on voit arriver aujourd'hui, mais qui ne seront peut-être pas suffisants pour répondre. Au départ euh, de tous les producteurs, puisque aujourd'hui, l'agriculture, euh, à coup de crise, etc., n'est pas vraiment sexy en termes de métier, quoi. malheureusement. Et pourtant, j'ai bon nombre bon, bon, de paysans qui sont vraiment très heureux d'être paysans dans la maison. Donc voilà, ça c'est le constat un peu agricole. Après, il y avait cette question du coup euh, de l'accessibilité, comment vous vous êtes posé la question, comment on fait le lien voilà, de l'agriculture, etc., jusqu'au. Jusqu'au mangeur. <rire> et euh, du coup, euh, en fait, euh, toute la politique en fait, qui est amenée après-guerre à se dire « il faut qu'on se nourrisse et il faut se nourrir le monde », qui a été une, pro, enfin, une réponse à un instant T à une problématique euh, de notre pays, on va dire, de nos pays. Euh, en fait, elle a emmené aussi à beaucoup de choses. Euh, que l'alimentation soit accessible, on entend souvent ça. L'alimentation soit accessible. Souvent, l'alimentation accessible, c'est vu comme une alimentation à bas prix. Ça a entraîné aussi pas mal de concentration, en fait, de concentration d'outils de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit ce sont les paysans qui seraient capables, en fait, la transformation. Ils vont mettre en place une unité de transformation, ils vont l'étiard, par exemple, pour faire du fromage ou euh, des conserveries à la ferme ou enfin euh, voilà, mais tout ça ça a un coût et forcément ça coûte beaucoup plus cher euh, pour la personne finale. Et en fait aujourd'hui nous on a, on a perdu, on a perdu énormément euh, d'éléments de transformation. Par exemple pour donner un exemple, en Loire-Atlantique, en fait, on ne produit que du lait UHT. Tous les outils d'affiliation longue font du lait UHT. On n'a plus d'outils en bio, hein, je parle en bio, parce que je crois que c'est un outil de mozzarella en, en conventionnel. Mais en plus, on n'a que des outils qui font de l'UHT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez euh, consommer euh, classiquement un produit de Loire-Atlantique, vous allez acheter du lait UHT dans une grande surface. Donc voilà. Donc les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont développé soit des ateliers à la ferme, soit pour donner des exemples, en ce moment il y a un projet de transformation collective. Plusieurs producteurs qui se mettent ensemble pour essayer de monter un atelier euh, collectif. La question qu que vous pouvez vous poser, qu'on peut se poser ensemble, c'est. Finalement, ces outils, ils ont un intérêt, ils, ont un... ils nous permettent d'apporter euh, l'alimentation. Est-ce que ces outils, finalement, doivent être portés par les producteurs Est-ce qu'ils doivent être portés par les privés Ou est-ce qu'ils doivent être partagés, en fait, entre euh, la société civile et les paysans, pour permettre, effectivement, peut-être qu'il euh, bah, y a des gens qui n'ont pas envie de bosser 70 heures par semaine, ont envie d'avoir du temps pour eux, et de faire et de la transformation, et d'aller commercialiser, parce que ça, c'est trois métiers d'un seul point. Il y en a qui ont goût et c'est super. Il y en a qui partagent la main d'oeuvre, c'est-à-dire qu'ils vont être cinq sur la ferme et chacun aura sa fonction. Et il y en a peut-être d'autres qui ont juste envie de travailler à la terre et qui n'ont pas envie d'aller jusque-là. Donc du coup, comment on remet en place des outils en fait, pour permettre que cette production primaire puisse être consommable derrière euh, Je vous donnerai l'exemple aussi de l'abattage. C'est un projet en émergence aussi. Euh, là, il y a des paysans qui travaillent depuis euh, deux ans, euh, des paysans bio qui travaillent à mettre en place des unités d'abattage de sur notre département. Aujourd'hui, on veut de la viande bio. La viande, elle n'est jamais transformée ici. C'est-à-dire que les animaux, ils partent de la ferme, ils vont faire des kilomètres pour se faire abattre dans un abattoir. De cet abattoir, ils vont refaire des kilomètres pour aller dans un atelier des coupes. Si vous faites de la vente directe, après, ils refont le tour jusqu'à chez vous pour que vous puissiez vendre votre viande en fait, auprès euh, des producteurs auprès des citoyens. Mais du coup, ça, ça, ça, ça pose plein de questions. Ça pose déjà la première question, c'est que les paysans qui sont éleveurs de leurs animaux, ils ont perdu la maîtrise, en fait, entre guillemets, Ce enfin, c'est pas la maîtrise, mais l'accompagnement, leur rôle d'éleveur auprès des animaux. Ils ont une responsabilité, en fait, auprès de ces animaux. Et en fait, cette responsabilité, ils en sont complètement dépossédés, puisque ça part, en fait, dans un abattoir. Euh, à travers des camions, etc. Donc là, le projet des éleveurs, en fait, c'est de remettre en place des micro-unités d'abattage en droit atlantique et de faire de l'abattage à la ferme. C'est-à-dire que les animaux euh, sont élevés et ont droit à une mordine sur leur ferme, en fait, et pas euh, à travers un outil où ils vont y avoir, de la contention, etc., du stress, etc. L'idée, c'est de les accompagner euh, dans une mordine jusqu'à la fin de leur vie. Donc après ça peut poser d'autres questions, mais je ne vais pas les. <rire> euh, donc voilà, ça ce sont des projets qui sont en Même question, euh, ces outils, en fait. Est-ce que ce sont des outils euh, liés aux éleveurs Est-ce que c'est des outils qu'on laisse euh, à des privés qui vont économiquement euh, faire de l'argent dessus Est-ce que c'est des outils qui devraient être partagés par la société civile Parce que finalement, cette responsabilité sur les animaux qui quelque part donnent un don de leur personne pour nous, euh, est-ce qu'elle ne devrait pas être partagée par tous en fait donc là, c'est les questions actuellement que ces paysans, en fait, euh, ils, euh, ils se posent au niveau euh, du, du département. Jusqu'où euh, nous, on doit être porteurs de ces outils Est-ce que c'est une responsabilité partagée ou pas euh, Ça, c'était deux exemples concrets. Euh, je reprends mon fil. De ces outils, après, on va aller... Euh, du coup, il va y avoir un acte d'achat et de commercialisation. Et euh, cette commercialisation, euh, j'entendais, là vous aviez plusieurs propositions euh, sur euh, est-ce qu'il faut qu'on donne des coups de main, euh, est que, comment est-ce qu'on peut faire. Euh, moi j'entends pas de mal de producteurs sur la définition du prix. C'est quoi un prix de revient Comment on prend en compte euh, son temps de travail Et bien en fait, euh, j'ai envie de dire que la meilleure façon d'aider un paysan c'est de, de payer le juste prix en fait. C'est-à-dire que le bénévolat, quelque part, vient juste pallier en fait un déficit qu'on a dans notre société. Pour vous donner un exemple concret, euh, les paysans boulangers, à un moment donné, se sont posés la question de ben, c'est quoi euh, notre rémunération pourquoi, pourquoi je gagne que 800 euros par mois Parce que quand tu dis un SMIC en maraîchage, tu vraiment généreux. Hein. C'est entre 800 et 200 euros par mois. Donc j'en ai quelques-uns là, 1400, 1500, je me dis mais comment ils font <rire> Mais voilà, donc euh, et ils se sont posés la question et euh, finalement quand on fait ce prix de revient, quand on fait ce travail de décortiquer, quand on fait ce travail aussi peut-être de, de se dire mais c'est pas parce que je suis paysan que je n'ai pas le droit à une juste rémunération, parce que les paysans sont aussi des mangeurs, sont aussi des citoyens, et finalement on a même envie de se dire « ah mais je veux, être, je veux que mon produit soit accessible ». Mais ce qu'on leur explique c'est qu'ils ne seront jamais compétitifs avec le club. C'est-à-dire que... Pardon, ah, je te valide pas si je disais. Désolée. Mais on ne sera jamais compétitif avec une grande surface qui, elle, derrière, elle a quoi Elle a des frais financiers, ils jouent beaucoup sur les flux financiers pour pouvoir se financer. Ils vont marger sur des produits euh, tiers, justement, sur euh, du textile, sur du ménager, etc. Aujourd'hui, les, les grandes surfaces sur l'alimentaire, ils perdent de l'argent. Sauf que les grandes surfaces, c'est 80% des achats alimentaires. Donc les gens, ils ont pour référence des produits sur lesquels... Ils perdent de l'argent, en fait, pour pouvoir vendre autre chose. Là où ils ne perdent pas d'argent, c'est sur tout ce qu'est la label, donc euh, AOC, bio, et sinon sur l'alimentaire, ils sont juste déficitaires. Donc en fait, on a un référentiel de prix aujourd'hui qui est complètement incohérent. Et donc, pour finir en histoire de paysans de boulanger, est-ce que je me plains Pour finir mon histoire de paysans de boulanger, bah, finalement, on a fait ce travail. Et en fait, ils étaient en moyenne, alors un point T80, oui, c'est un peu dans ce micro complet, on va dire. Tu mais, euh, mais du coup, le pain T80, en fait, il le demandait en moyenne euh, 4 euros le kilo. On s'est rendu compte que juste la juste rémunération pour si demain. Alors euh, la version noire, c'est de se dire euh, ils sont blessés, il faut qu'ils embauchent quelqu'un pour les remplacer. La version positive, ils ont envie de faire le tour du monde pour un an. Et ben, euh, juste pour ça, il faudrait juste qu'il passe à 5 euros. 5 euros. Et donc, du coup, on a fait un travail pour monter collectivement les prix. On s'est rendu compte que les gens qui venaient acheter chez eux, finalement, ils pensaient déjà les ce prix-là. Et surtout, quand on compare au prix qu'on peut acheter des baguettes industrielles, finalement, on est encore en deçà du prix, aujourd'hui, qu'on paye. Donc, finalement, on peut acheter un pain de qualité et bien rémunérer un producteur sans que ça pénalise, en fait, ni la personne qui va l'acheter, ni le paysan. Voilà pour ces questions. Prix et euh... c'est très carré, hein. attention. <rire> J'ai mon <mis> déroulement. <rire> et euh, sur la, la question euh, ensuite euh, de, de l'alimentation, parce qu'en fait, on ne peut pas se poser cette question-là sans se poser la question de, de, de l'alimentation. Et en fait, on... comment dire, quand vous dites qu'il faut cuisiner ensemble, on dois faire. Oui, pardon. J'ai presque fini. Ah, bon, je voudrais finir, <rire> mais le fait de cuisiner ensemble, de se réapproprier la cuisine, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un rythme de vie aujourd'hui qui fait qu'on euh, est, on est on est plus sur la même temporalité. On a perdu ce, ce savoir-faire culinaire, cette envie de partage. de. Euh, je ne sais pas, quand on voulait faire des légumineuses, moi, si je veux faire des légumineuses, il faut que j'y pense la veille au soir. C'est juste la cata. La veille au soir, je n'y arrive pas, quoi. Donc voilà, mais du coup il y, a, il y a tout ce travail là et effectivement il y a, il y a, il y a pas mal d'associations et d'associations de centres socioculturels qui commencent à se mettre sur cette question là et à euh, retravailler la question de l'alimentation. Et en fait il y a des défis famille et alimentation positive qui sont mis en place et ce qui est intéressant finalement, on se rend compte que dans l'échange entre les familles, en fait les familles vont trouver elles-mêmes les solutions de partage, de coopération. Euh, d'aller acheter ailleurs pour juste trouver des solutions et, euh, et donc le défi, le défi c'est de manger plus du bio-local en diminuant son budget et en fait c'est tout à fait possible en fait et, et effectivement c'est une question de temps de se réapproprier et de remettre peut-être l'alimentation au cœur de notre système de vie en fait. ce qu'on a tendance à oublier moi bon, hein. le premier voilà je m'arrête là merci Daniel merci. Oui, oui, je vais... Euh, je vais pas te dérouler, moi. Alors, je vais essayer de, de parler euh, comment dire, de la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire l'aspect distribution. Et je vais peut-être revenir aussi sur euh, un peu comment on a monté le projet, les idées derrière, et du coup répondre, euh, faire écho un peu à tout ce qui a été dit euh, du côté euh, de la production, notamment. Euh, C'est vrai que nous, quand... On, comment dire quand on, a, quand on a lancé le projet de micro-marché à la base, l'idée c'était de travailler sur l'accessibilité à une alimentation de qualité. Donc on n'avait pas du tout ces, enfin, tous ces, tous ces aspects-là en tête. C'est-à-dire que notre, notre priorité c'était de se dire, il y a de la, de, la, de la nourriture de qualité qui existe, mais elle est inaccessible pour la plupart des gens. Là on a, on a vu des éléments qui sont intéressants, qui sont en général pas trop évoqué, c'est-à-dire la difficulté d'accessibilité physique. En fait, on pense tout le temps au prix, au prix, au prix, qui est le, le critère qu'on avait en tête numéro un, et, et de se dire, euh, puisqu'il y a aussi une corrélation entre la qualité de notre nourriture et notre état de santé, euh, bah comment faire pour que des personnes qui ont, qui ont des, des moyens limités euh, puissent ne pas avoir une, une forme de double peine, quoi, manger mal et en plus être malade, c'est quand même pas terrible. Et, euh, et du coup avancer là-dessus, mais avec en tête cette notion de prix, c'est-à-dire en gros essayer de le rendre, de faire en sorte que les produits soient moins chers. Euh, on s'est euh, beaucoup inspiré du modèle de la map, qui a été en fait pour moi je pense euh, euh, au niveau de la sensibilisation des, des citoyens et, et de, de commencer à mettre le doigt justement sur ce lien entre entre qualité de notre nourriture, prix, euh, euh, territoire dans lequel on vit aussi, euh, lien avec, euh, avec la personne qui nous, qui nous nourrit. C'était les le premiers dispositifs qui, qui ont vraiment euh, euh, essayé de trouver une solution à ces problèmes-là. En fait, c'est vrai que nous on est arrivé avec un petit problème et en fait plus on tire le fil, plus on voit que le problème il est un peu énorme. Euh, que, en fait, euh, voilà, si, enfin, quand je t'écoute, je me dis, ben, en fait, euh, quand on se pose la question de « est-ce qu'on va acheter un appartement ben, ?», en fait, ça pose la question de « est-ce qu'on euh, va pouvoir manger demain hein, ?» et, euh, et voilà, tous les, tous les besoins sont, sont liés, mais on n'en a pas conscience. Et moi, je pense que ce soir, pour moi, c'est un peu une prise de conscience à ce niveau-là. Pourtant, je travaille pas mal sur ces questions-là. Mais... Euh... Donc voilà, nous on est arrivé avec cette problématique-là C'était euh, en lien notamment avec le, le CCS, le Centre de d'action sociale de la ville de Nantes. Et, euh, et donc on a essayé de, de, de trouver donc des producteurs, euh, au départ maraîchers et puis, euh, et puis boulangers, qui euh, arriveraient à faire une proposition entre guillemets euh, euh, de produits à des prix abordables. Et à côté de ça, on a essayé de. De développer tout un accompagnement parce qu'en fait il faut se dire que euh, c'est pas si simple on voit que voilà les, les dispositifs sont peu nombreux et existants les gens sont un, un peu perdus euh, c'est beaucoup plus facile d'aller au supermarché parce qu'on qu est tout petit on fait ça enfin voilà moi je me souviens de tout petit j'étais dans le caddie avec ma mère mon père moi et, et, et voilà, on est dans des habitudes, en fait, de, de vie, de consommation et on a du mal à se dire « comment je pourrais faire différemment ?» Et encore plus, euh, quand, euh, quand on n'a pas le temps ou on n'a pas euh, l'énergie, on va dire, disponible, euh, parce qu'on a d'autres soucis, parce qu'il faut qu'on trouve du travail, parce qu'on euh, a des choses à gérer chez nous, enfin voilà, euh, pour se dire « tiens, euh, bon là je suis tranquille, comment je ferais pour me nourrir ça serait simple. Voilà, des fois, c'est plus compliqué que ça. Donc nous, on a, à travers ce projet, on s'est rendu compte, qu'en tout cas, si on voulait vraiment euh, euh, rendre accessibles ces dispositifs-là, il y avait un accompagnement important à faire. Et il y avait euh, une transmission de connaissances, en fait. Euh, ça passe... Euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur la, la, la question de la, de la cuisine. Tu parlais de, du fait, en fait de repartir de produits bruts. Parce que finalement, maintenant... Euh, je le vois, enfin, vois moi-même, en fait, quand, quand on rentre dans un dans une super dans un mini-supermarché en ville, euh, la part des produits bruts, c'est ridicule, en fait. Il y a quasiment que des produits transformés et que des produits emballés. Et, et en fait, ça veut dire qu'on on a une nourriture qui est déjà préparée, en fait, en amont. Et du coup, les gens ne savent plus, savent plus faire, en plus le temps, mais ne savent plus faire aussi. Euh, mais en fait, en reprenant en reprenant de la connaissance, en réapprenant de, de, enfin, en à, à réfléchir autour de tout ça, bah, on se rend compte que c'est une première clé, en tout cas, pour cette question d'accessibilité. Parce que ça permet, on va dire un, un peu avec les, le même budget, d'avoir des, des aliments de meilleure, de meilleure qualité. Euh, toute la problématique, c'est que n'est pas suffisant. En fait, euh, voilà, nous, ça fait, euh, ça fait ouais, plus de 5 ans qu'on qu réfléchit à ça, on tord le truc dans tous les sens, mais euh, de l'autre côté, on milite aussi pour un système qui soit effectivement rémunérateur à la base. L'idée, c'est de partir du début, c'est de la personne qui produit l'aliment, et qu'elle puisse en vivre, et de remonter la chaîne petit à petit pour que euh, chacun puisse se le permettre. Et là c'est vrai qu'on voilà, part sur des grands enjeux, d'inégalités, voilà, comment, comment on structure tout ça et on se rend compte en fait qu'on qu est dans un système. Qu'il y a un système actuel, que, voilà, vous l'avez bien décrit, euh, euh, qui permet ça en fait. Qui permet de la nourriture à prix, euh, qui permet euh, de ne pas se poser la question justement de quand est-ce qu'on va cuisiner, est-ce qu'on va cuisiner euh, et de plus se focaliser sur euh, notre métier, notre activité ou nos loisirs qui sont euh, pour 97% des gens, du coup, euh, pas euh, de la production alimentaire, de la production agricole. Et, et c'est là que nous, on a essayé de se dire, voilà, on va, on va avancer petit à petit, on va, on va proposer un dispositif où les gens euh, vont pouvoir euh, réfléchir à tout ça. Donc on a essayé d'un de, de, de, de mettre quelques principes de base. Donc l'idée c'était, euh, euh, de notre part d'essayer euh, de se fournir au maximum euh, en produits locaux, sachant que euh, malgré toute la diversité de notre territoire, eh bien, euh, euh, on voit vite qu'il y, y a des limites. Il y a des limites euh, d'abord physiques. Ouais, enfin, souvent, il y a des... A, au restaurant, nous, on a une carte où on présente euh, le département, les départements limitrophes et puis euh, la, la carte de la France aussi. Et, euh, et les gens me disent « Ah mais euh, vous, votre maraîcher, il est, il est en Vendée en fait, il n'est pas, euh, pas juste à côté de chez nous ben, ?» non, en fait, parce que euh, soit euh, tous ceux qui sont autour de notre métropole ou à notre métropole fournissent déjà des gens. <rire> et, euh, et voilà, une AMAP pour 42 000 habitants, il ben, n'y a pas 42 000 personnes par AMAP c'est un peu compliqué. Euh, et euh, ou, ou soit voilà, ils, ils, sont, ils sont déjà occupés, soit il n'y en a pas en fait en, en bio, en capacité aussi des fois de, de, de fournir la demande qu'on a. Et, euh, et aussi, et et ce qui est compliqué, c'est que on a très peu de connaissances sur euh, la complexité de tous ces métiers-là, et on veut avoir accès à l'offre la plus diversifiée possible. Parce qu'on pense qu'avoir le plus de choix possible, c'est mieux. Et puis, je ne sais pas, on aime, aime plein chose de choses différentes. Alors que dans la réalité, euh, les, les, c'est assez compliqué, en fait, de, de mettre en œuvre euh, des exploitations très diverses. Ça demande pas mal de temps, pas mal de connaissances. Euh, et du coup, il y a pas mal d'agriculteurs, même en maraîchage, qui, euh, qui tout, parfois se spécialisent, voilà, dans certaines cultures, pour euh, pour répondre à des demandes précises et, et aussi, euh, toujours derrière cette question, de baisser leur coût de production, puisque voilà, je fais que de la patate, donc comment mon système il est régulé là-dessus, et, et bon, je dis peut-être de bêtises, hein, on me reprendra. Euh, et, et, et donc, on a voulu dire, ben voilà le, le produit que vous allez manger, il vient de tel endroit, il a été fait par telle personne, et des fois je me dis, en fait, on va pas assez loin, parce qu'on devrait dire même... Euh, toutes les personnes qui ont contribué à ce que le produit puisse se faire. Et la chaîne est longue, en fait. Parce qu'on ben, a pas mal de producteurs qui ne produisent pas eux-mêmes leurs plants ou leurs euh, semences. Ou, hein. Ça va loin, en fait. Derrière, ça va loin en amont. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la chaîne. Et, euh, et on est tous, en fait, même si on n'est pas tous agriculteurs, on ne fait pas tous partie de 3%, on est nombreux, en fait, à être liés, d'une certaine manière, à tout ce qui permet d'avoir accès à de la nourriture. Euh, le transport, qui est une grosse question que nous on se pose, qu'on qu essaie de soulever, qu'on essaie de résoudre, <rire> parce que euh, les produits peuvent, être, peuvent très bien être bio, mais euh, au niveau de, des acheminements, bah, avoir un impact environnemental euh, bah, négatif, on va dire. Euh, et voilà, c'est toute cette logique systémique qui, qui est vraiment compliquée à, à dénouer et à, et, et à faire comprendre aussi, en fait. À, voilà, à, à faire saisir à tout le monde euh, que, que euh, bah, ce qu'ils ont mangé aujourd'hui. Enfin, euh, je sais même pas si vous savez d'où vient ce que vous avez mangé aujourd'hui en fait. Et, euh, et c'est pour moi c'est un problème en fait. Euh, vous savez peut-être où vous l'avez acheté, vous savez peut-être quelle entreprise qui l'a fait, ou même le, le producteur au mieux. Après des fois, vous savez pas... Euh, tant qu'urbain, il y a beaucoup de gens, euh, quand on leur dit le nom des communes, du département dans lesquels, euh, d'où viennent les produits, personne ne les connaît, en fait. Parce qu'à part celle de la métropole, ou celle, pour ceux qui viennent de la campagne, où ils sont nés, et celle autour où ils ont grandi, euh, bah, on les connaît pas trop. Euh, moi, j'en ai découvert plein en allant chercher, trouver des producteurs. Et en fait, c'est une richesse aussi. C'est-à-dire, voilà, euh, à tel endroit, euh, bah, je sais qu'il y a des gens qui font du maraîchage, On sait qu'au sud-ouest, de il y a des gens qui font euh, du vin, on sait que... Euh, voilà, dans, il y a des espaces où il y a de l'élevage, justement, ça donne un panorama, ça donne une image aussi. Et euh, voilà, une force, une chance aussi dans notre territoire, c'est qu'il y a cette forme de diversité. Je pense qu'il y a d'autres départements en France qui, qui sont plus monoculture. Et euh, voilà. Et du coup, je vais repartir sur l'idée de... cette question de l'accessibilité, qu'on n'arrive pas à résoudre, en fait. Parce que euh, euh, même au restaurant, voilà, on, on a fait le choix d'essayer d'avoir des... On a des. Bah, tout tout l'approvisionnement est en agriculture biologique, quasiment à euh, 80% en, en local. On propose aussi des épices dans la cuisine, voilà des choses qui viennent de plus loin. Euh, et, euh, et on propose un, un prix du menu qu'on essaye de rendre abordable c'est 14 euros pour un entrée plat ou un plat dessert. Mais en fait, ça nous permet tout juste de vivre avec. Euh, pour nous aussi, euh, restaurateurs, euh, distributeurs, euh, et malgré ça, bah, c'est pas accessible à plein de gens. Il y a plein de gens qui ne mettraient pas 14 euros le midi pour manger, ou euh, 1850 si vous voulez à un plat-dessert. Ça reste euh, à une population de gens euh, plutôt aisés, qui ont des, des situations correctes, qui ont des petits restaurants, voilà. Qui... Et... et ce système-là, il n'est pas, pas viable en fait, pour tout le monde. Donc comment, comment on fait euh, Est-ce qu'on met le, le, le vrai prix direct Et donc on assomme tout le monde et, et ou, ou on vise qu'une catégorie de la population encore plus haute Si nous, par exemple, moi j'ai un objectif euh, pas trop ambitieux, mais qui serait d'atteindre...